Bonjour, bonjour, retour de vacances les amis, je profite que Thomas ne soit pas de son côté, pour la... ne soit pas là tout simplement pour investir son côté. Ça fait plaisir, en fait c'est surtout parce qu'il a une meilleure chaise que la mienne, mais ça je n'oserais jamais le dire. On est comme je vous l'ai dit de retour de Croatie, de retour au local, où nous avons encore une fois bien avancé pour votre série préférée. La dernière fois, vous nous avez vu <rire> faire des choses très cool, notamment changer l'identité de cette chaîne. Mais à l'heure actuelle, nous sommes ici avec mes amis qui travaillent avec moi. Bonjour Alexandre, bonjour. Nous sommes là pour euh, terminer quelque chose. Alors en fait, à Zach Nelly Prod, on se met des petits objectifs chaque semaine. Tu on se dit, ok, cette semaine, il faut faire ça, cette semaine, il faut faire ça, cette semaine, faut faire ça. La semaine dernière, l'objectif, c'était de finaliser le décor. Bon, en tout cas, les achats, et ça, ça a été fait. Et là, maintenant, on va avoir l'installation du décor personnel, les amis. Et après, ce sera celui du décor d'émission. Et vous le voyez avec déjà euh, une grande nouveauté, une euh, armoire. Aïe, aïe, aïe, aïe, une armoire, les amis. Et oui, qui a été pris euh, sur Ikea, choisi par Alexandre. Donc ça, c'est une armoire qui accueillera euh, je va accueillir quoi <rire> Bah franchement, on pas trop encore en fait. Mais bien sûr que si, on sait, t'inquiète, il y a des éléments. Donc ça, c'est une des armoires qui sera euh, derrière moi, voilà. Euh, et qui va accueillir quelques éléments de décor sympathiques que euh, nous allons montrer, que nous avons choisis. Bon, déjà ça, c'est les lumières. classiques. Philips You, c'est ce que j'ai chez moi, c'est... Merci Philips, d'ailleurs celle-là, on me les a offertes. Puis après, on est parti en couille <rire> On est parti du truc de l'Ierre Made in China et je vais laisser Emma vous présenter le deuxième truc de princesse. <rire> Regardez ce qu'il a pris <rire> Parce non, alors c'est on, oh, parce que j'étais avec Alexandre Quand on a fait ah, il a dit ça. Ouais, de ça Le méfait a été commis à deux C'est ouais, mon idée, c'est vrai que c'est mon idée Alors en fait il s'agit de petites fleurs Je vous le montre, c'est des petites fleurs Inspiration, euh... cerisier japonais Oui, ouais, cerisier vraiment. japonais Donc je me suis dit vas-y, on va essayer pour apporter Un peu de profondeur, un peu de choses très cool D'y de... mettre quelque chose Donc je me suis dit, simplement, au lieu d'avoir que des froufrous Comme ça, peut-être y ajouter ça full nature. nature, ça peut être pas mal On a d'autres éléments également, qui eux sont un peu plus à installer, mais les voici, les, les nanolithes. Donc, euh, ça, c'est les sortes de formes carrées où dont tu peux contrôler la lumière avec euh, le, le téléphone. Tu connais, il y a autre chose, mais tu vois, tu dis qu'il n'y a rien. Je vais vous montrer en gros. C'est un panneau où on va pouvoir écrire des trucs dessus. Donc, par exemple, Zach, quand il va y avoir un compteur de sub ou un truc comme ça. On pourrait y afficher ou par exemple quand il y a un viewer qui casse les couilles, lui mettre euh, un petit message, tu vois. <rire> un petit <rire> ah, ouais, message, message d'amour Non mais voilà donc du coup ça va être euh, pas mal, on va l'installer du coup dans contre le mur. Et puis euh, après il y aura le tableau et je vois qu'il y a une autre surprise qui arrive là. C'est incroyable ce qui se passe dans cette vidéo. Rappelez-vous que ça, voilà, c'est électrique. Donc c'est cool, tu pourras personnaliser les messages, donc à tout moment c'est écrit comme il dit 580 subs, comme c'est écrit euh, Nick ta mère Jean du 22, tu vois. Genre ça peut tout à fait être euh, custom... Non mais faut pas que je parle comme ça devant vous, tu <rire> Alors voilà, attention les amis, ici il n'y a pas que ça pour ceux qui suivent mes streams sur FM Il y a également, alors lui il faudra l'intégrer dans la mesure du possible Mais un joli maillot du FC Séville que j'ai acheté C'est parce que sur FM je fais une saison etc, super En plus floqué Moukoko, un joueur qui joue pas du tout là-bas mais qui m'a marqué 120 buts en 3 ans, 3 ans. Franchement c'est propre Et avec un autre truc qu'un abonné m'a fait. Ah tu l'as ramené Mon ancien logo Alors certains vont me dire t'as changé de logo pour le remettre dans le décor connard <rire> Tout à fait <rire> C'est histoire de se rappeler Voilà logo fait à l'imprimante 3D Alors apparemment ça s'allume Regarde Mais je n'ai pas le câble en fait Je vous montre Regardez Mais techniquement il peut s'éclairer Et je me dis que le logo tu vois Qui est foutu un peu en arrière etc C'est cool ça rend bien Et enfin dernier élément Ça c'est le dernier Le plus grand classique Que j'ai déjà montré Ce que j'avais aussi à mon anniversaire Le tableau Jujutsu Kaisen tu regardes pas d'animé, vous regardez pas, vous, vous, tous les deux, aucun de vous deux qui regarde. Croyez-moi que quand les, hey, quand les, évaluations elles vont venir, vous perdez des points sur des détails comme ça. Hein. Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh à la rigueur, mais euh, et Wakfu, mais j'ai un chien un... 98. Ils sont perdus, ils sont perdus, <rire> faites pas attention. Mais en tout cas, cet élément va bien se marier. Donc, comment est-ce qu'on va faire les choses C'est très simple. On ne <rire> regardait pas d'animé <rire> Je rigole, je rigole Alors du coup, il y a des choses qui seront posées Ici, donc typiquement par exemple Ça, ça sera posé là Les Philips Hue, là-bas, seront sûrement Posés en bas, en plus regardez, vu que c'est du vert Ça peut être transparent Exactement, ça peut refléter stylé, etc Il y aura également bah, du coup euh, les, les froufrous et tout, mais euh, ce n'est pas terminé Il y aura du coup l'autre côté Le côté droite, donc qui est ici C'est le mur qui sera là, il y aura le tableau plus la barre juste au-dessus ou en-dessous. C'est le... ça. En fait, le... soit on met le tableau comme ça avec du coup la barre au-dessus, ouais. soit on relève un peu tu vois, au niveau de l'étagère qui est ici mmh. et avec le panneau en-dessous. Sachant que l'angle de caméra de stream perso, alors c'est pas le grand angle que j'ai, là c'est une petite caméra que j'utilise, la Sony ZV1, mais ouais, ce ouais. sera grosso modo en live un truc ouais. comme ça. Voilà, je vous le montre en grosso modo, mais ce sera comme ça et moi je serai euh, bah, dans, dans le siège, donc euh, voilà. Là vous avez euh, une sorte de simulation. Maintenant qu'on vous a tout expliqué, c'est le moment de l'installation et après l'installation, on va parler de l'autre côté. Avec euh, les missions, etc. Le vlog, il y a des choses. Première étape les nanolits. Là je suis en train du coup de tout mettre en place, mettre du coup le 3M pour après ensuite du coup les fixer. Et je sais pas si vous voyez mais en gros c'est des petits trucs comme ça, des petites fixations comme ça qu'on met euh, du coup sur, euh, sur les panneaux LED. Et après du coup moi j'avais eu comme idée en gros de mettre du coup les panneaux ici et ici. En gros faire l'angle et puis euh... et voilà. Donc euh, j'avance un petit peu. C'est un peu long pour mettre les 3M mais ça avance bien, vous allez voir. installé euh, bah, les nanolifs et en vrai ça rend plutôt bien. C'est ça qu'il a pas encore regardé on va lui faire la petite surprise, ça rend plutôt bien. Lumière un peu plus tamisée on va dire par rapport à, à la lumière on va dire industrielle euh, en haut là tu peux venir à <rire> moi faut que je vienne c'est ça exactement Merci. je ferme les yeux non c'est bon <rire> Ouh, mais monsieur monsieur c'est pas droit <rire> le, le, le mur est pas droit ouais. C'est quoi ce travail C'est pas droit Le non. mur est pas droit Ah je rigole je rigole euh, hein. C'est pas trop droit Ah faut redroitiser Alors ouais hors Orvan parce or que bon on sort la petite vanne et tout Franchement c'est beau gosse Avec les petites oh je... alors C'est ok les amis et moi Merci mon c est... travail respecté. Thomas, c est respecté Et moi c'est à toi ah non franchement ça passe bien, ça passe bien. Et, et tout ça on peut contrôler la, avec le téléphone. Avec le téléphone, et son, il n'y a pas de bêtises. Ok ça c'est énervé. Et bah ça, ça va se marier très bien avec la petite armoire, il y aura également ça dedans, mm -hmm. deux trois petits trucs supplémentaires. Ah non franchement Tu regardes, je trouve que par rapport au reflet, mm -hmm. ça rend vraiment bien ouais, je trouve. Il faut voir aussi comment on va faire avec les Philips Hue aussi, parce qu'il y a des autres lumières et par exactement. dessous là, qui, vont, euh, qui vont... Et ça par exemple c'est pareil, genre on met des objets, mm -hmm. en dessous il y a les Philips Hue qui vont euh, projeter la lumière et après ça pourrait faire des ondes. Ah c'est... Tu sais pas filmer toi Non, je rigole, je <rire> rigole. Là ça va rendre bien, vous avez une avant première du décor avec ceci, les petites Nanoleaf. Et bah félicitations, bah maintenant les trous dans le mur effectivement, parce que je reste les trucs euh, tac tac, là et là. Et là ça va se marier. Bien bien arrivé et après tout ce travail les amis c'est bon c'est fait alors on est aussi repris un peu à plusieurs fois pour que ouais. ce soit bien droit Mais nous avons réussi à installer ouais. normalement c'est tout bon hein. franchement on a fait du bon taf Le tableau, là. le panneau Il c est, est, 20... est 23h Monsieur a un repas qui l'attend là. Il faut que tu ailles manger, monsieur. Va, va te reposer. Oh oh oh, par contre, hein, précise-leur que c'est toi qui peux venir qu'à 19h parce qu'ils vont croire que je te fais venir. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que moi, en fait, <rire> je suis en cours en fait. Et après, je vais chez, chez Zach. Expective. Voilà, pour ça. Et fait. il a fini cours aujourd'hui Ouais, j'ai fait mes partiels. Ça y est. Ah, ça me fait servir. plaisir. Non, je suis trop content. Monsieur, allez manger. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Salut les gars. À, à allez la allez prochaine pour un nouveau local. Exactement. N'hésitez pas à mettre un petit like. Il y a Emma qui oh. arrive. Il y a Emma qui arrive. Ce n'est pas fini. La vidéo n'est pas terminée, monsieur. Bah oui, monsieur. pas, ils peuvent s'abonner. Madame Emma, vous êtes conviés. Venez dans le bureau, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bureau. <rire> <rire> Maintenant que on a parlé du décor perso, qui n'est d'ailleurs pas encore terminé, hein, mais bon, vous en avez vu une bonne esquisse et il y aura encore des choses supplémentaires. Nous allons parler de la deuxième partie. Et ça y est, des choix ont été faits. On, on a vu ce que vous nous avez dit. Et il y a des choses qui arrivent. Là, ce sera le coin fond vert. Donc effectivement, nous allons partir sur la solution fond vert. Et pour la solution fond vert, je vais vous montrer. Nous allons en haut Ici, jusqu'à ici. Trouver un menuisier. D'ailleurs, bah, si y a un menuisier qui nous écoute et qui est chaud de faire ça, c'est cool. Trouver un menuisier qui peut nous mettre comme une sorte de barre de douche, tu vois, qui est relié comme ça avec, pour combler l'angle droit, une sorte d'arc de cercle. Le tout pour mettre un fond vert, tu vois, que tu peux retirer et euh, détirer, tu vois. Ça, c'est important de pouvoir faire ça. Ce sera là-bas, là, ici, dans le coin, voilà. Devant, il y aura une table. Une table un petit peu comme celle-là. Donc une table un peu en angle droit de 2m20-30 par 2m20-30. Et ce sera ici qu'il y aura les invités, ce sera une table pleine qui cacheront les jambes, etc. les est envoyée à être à peu près 4-5 personnes. Voilà. J'ai également, euh, voilà, mis quelqu'un sur le décor 3D. Ils ont eu la chance de voir le décor 3D de Radio Street. Comment il est Il y a quelque chose. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Vous voulez voir un petit extrait Très léger. Voilà. Un peu spoilé, mais ah, c'est ouais, ok. Je suis en un petit, un petit, un petit. Donc effectivement, pour ici, le coin de la nouvelle émission sera là. En plus, on a commencé à trouver des idées pour le nom. Bon, alors pour l'instant, il n'y a rien de bien probant. Ça n'a pas trop abouti, mais par contre, on a le concept de l'émission. Ce sera un peu sous forme de podcast, etc. Mais il y a eu des idées. Entrée plat dessert, euh, voilà, du développement de l'émission. Il y aura des invités chaque semaine. Ce sera très cool. Ça fait que la, la, la saison prochaine, sur ma chaîne Twitch, il y aura trois émissions par semaine. Il y aura libre, voilà. Le retour sur la chaîne Twitch, je pense que vous l'avez découvert. Cette nouvelle émission qui sera normalement en milieu de semaine. Et enfin, en fin d'émission, Radio Street, le classique qui reprendra bientôt. bientôt. vous inquiétez pas, ce n'est pas arrêté. On n'a pas encore communiqué à ce propos, mais on revient avec des nouvelles choses. C'est très cool. Donc au niveau de cette nouvelle émission, on a déjà un menuisier qui va nous faire la nouvelle table ici, ici. Le fond vert, on a encore un mois pour le faire. Et à côté de ça, vu que tout sera prêt pour la rentrée, les autres pièces ici seront finis, euh, avec... Euh, bon, cette fois, une euh, y un peu plus droite. Hein <rire> <'est> Je le <rire> Encore quelques éléments de décor, et on sera bon. La Zach NaniProd Prod évolue, les choses se mettent en place petit à petit, et vous allez continuer à suivre cette évolution bah, dans le prochain épisode du local, d'accord Et là, ce sera un épisode un peu plus axé sur la nouvelle émission, etc. Je vais pas vous spoiler complètement à mon décor perso que vous découvrirez à la rentrée, mais ce local va très bientôt servir, et cette petite équipe... Euh, Également, on va continuer à bosser. On se retrouve pour un prochain épisode. Cette fois, on le fait pour de vrai. Comme d'habitude, like, machin, nanana. Abonnez-vous et on vous dit à la prochaine, les amis. Ciao, ciao